Le tour de Wadloop 71ème édition, il est de recycling à trips, numéro 1, Stéphane pour supporter notre équipe. Depuis le départ, toujours, toujours, toujours, il en faut. Ça les encourage à continuer à poursuivre tout ce qu'ils font, Quoi, c'est extraordinaire. Il y a des supporters, peu importe la défaite, peu importe, ils savent qu'ils sont supportés par euh, tout le peuple Guadeloupe. La région est la lumière du tout, on est en étant maillot jaune, c'est le soleil. Et, euh, et, et c'est une façon aussi de, de montrer à la population que la région soutient le sport le plus populaire qui est le cyclisme. Et c'est une façon de leur donner du bonheur. Aujourd'hui nous sommes dans, en plein jari Vous savez, la crise sanitaire n'a pas épargné ces entreprises et la région a soutenu les entreprises. Donc c'est la raison pour laquelle que nous sommes là, pour, pour communier ensemble avec la région. c'est primordiale pour les Guadeloupéens et donc l'année prochaine la région sera encore aux côtés de, de, de, des coureurs mais je voudrais aussi surtout remercier les Guadeloupéens qui ont apprécié le tour qui étaient là pour encourager les coureurs c'est eux qui nous ont donné ce beau spectacle Jusqu'au bout avec le maillot jaune qui a été perdu hier Aujourd'hui, dernière épreuve du Tour dans BMAO, euh, le public répond nombreux. Ça a été fait dans de très bonnes conditions. Je pense que la région est un partenaire privilégié de, du comité cycliste pour une aussi belle organisation. Nous avons vécu que de belles étapes et le vainqueur aujourd'hui, il était fort. Je dois vraiment remercier la population qui a été au bord des routes, qui a soutenu et qui a eu un esprit vraiment sportif. Nous avons réussi. Euh à fédérer avec euh, l'appui du, du Président Chalus. Je dois maintenant que ce sera à nous, au Club qu'on de travailler pour que nous puissions rivaliser avec ceux qui, avec ceux qui vénorent C'est quelque chose de fou. C'est pour ça que je suis revenu, hein, clairement, autre le fait que j'avais gagné, parce que forcément, tu ça procure du plaisir, mais... Euh, mais euh, les gens sont, les gens sont, sont accueillants euh, et ils sont tous sur, sur le bord de la route pendant, pendant ces 10 jours. Donc euh, moi je les remercie parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'encouragement cette année et, et de, de re remporter un second tour, euh, voilà c'est aussi pour eux. Wow. Je pense que c'est l'un des plus beaux tours que j'ai vu. L'engouement de la population, comment la population était sur les bords de route, encourageant tous ces cyclistes. Et la région Guadeloupe sera encore aux côtés du comité pendant encore de longues années. Et nous allons mettre encore plus de moyens pour pouvoir accompagner les clubs à aller plus loin avec leurs jeunes, pour qu'ils puissent vraiment rivaliser avec les invités. Je félicite tous ceux qui étaient autour de ce tour de la Guadeloupe la sécurité, la police, la gendarmerie, les signalons qu'on oublie, les pompiers, enfin tous ceux qui ont travaillé et merci à tous les élus qui étaient sur le tour et qui ont rempli leur mission.